Alors moi je suis Aurélien conil je suis créateur numérique, je travaille avec des équipes artistiques qui veulent intégrer des nouvelles technologies dans leur spectacle. Et c'est de ça que j'ai commencé à dire est-ce que ce serait possible de faire des machines qui soient faciles à utiliser, où on peut découvrir ce que c'est de la musique électronique d'une manière simple, intuitive. Et voilà, j'ai commencé à bricoler chez moi, à faire des machines simples avec très peu de boutons, très peu de menus, et que ça soit vraiment ludique de venir découvrir de la musique électronique. Le, le kit Lucibox, c'est euh, des composants électroniques de base, le boîtier qui a été réalisé au Fab Lab à la découpeuse laser, mais c'est aussi euh, des plans, euh, des schémas de montage, pour vraiment euh, que les gens s'approprient ce, ce boîtier. Ce n'est pas du tout un boîtier euh, fermé, c'est voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, open source. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée que les gens s'approprient ce boîtier et puissent le personnaliser. Donc ça fait des machines qui sont réparables, qui sont personnalisables. Il y a vraiment ce côté de comprendre, en fait, de venir mettre un peu la main à la pâte et de comprendre vraiment l'intérieur du système. Donc la Lucybox, c'est le boîtier. Ce boîtier, on le relie à un ordinateur. Dans l'ordinateur, il y a un logiciel que j'ai créé pour le projet qui s'appelle Lucy Dream et qui est vraiment un logiciel pour faire de la musique, Quitte à partager cette passion pour la musique, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup aussi de proposer aux gens de construire eux-mêmes leur machines et que je puisse aussi partager ma passion pour le bricolage Le Fab Lab, c'est vraiment voilà, la possibilité de faire et aussi la possibilité de partager, de pouvoir refaire les choses, partager avec d'autres gens, rencontrer des publics. Donc moi, ça m'a vraiment donné une opportunité sur de la construction et du partage.